Salut Colette! Merci d'être oui, oui. là Colette! Alors, euh, tu vas nous donner un petit peu de ton temps euh, parce que tu veux euh, bah, nous partager quelque chose. Euh, mais euh, au sujet de l'utilisation d'un de mes programmes, juste avant que je, te laisse, euh, que je te pose deux, trois questions, je te laisse te présenter peut-être pour que les gens sachent bah, à qui tu es à qui ils ont affaire. Donc, alors, bonjour, je m'appelle Colette, j'ai 52 ans. Je suis ATSEM en école maternelle auprès des enfants en petite en moyenne section et euh, j'utilise les programmes d'Eric. Et tu fais quoi ATSEM Parce que je pense qu'il y a des gens en France qui savent ce que c'est. Moi je suis en Suisse et je pense que les gens en Suisse ne connaissent ah, pas oui. du tout. Alors euh, l'ATSEM c'est l'agent euh, qui aide la maîtresse à préparer l'atelier. Euh, pour la peinture, enfin, enfin voilà, pour tout ce qui est atelier, euh, ben, voilà, atelier avec la maîtresse. Et ensuite, notre rôle consiste à s'occuper des enfants, à les consoler, à les emmener au dortoir, les accompagner pour les repas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore Et après, voilà, on a tout l'entretien de l'école et de nos classes à faire. Et Ça grand va. ménage pendant les vacances. Tu es bien voilà. occupé et tu es beaucoup en contact avec les enfants alors voilà, euh, au contact avec les enfants tout le temps, plus, plus, plus. Alors, Colette, tu avais envie de nous parler euh, d'un programme aujourd'hui. Euh, tu en utilises plusieurs et euh, je t'ai dit, ben écoute, il va falloir en choisir un, parce que sinon on va partir un petit peu dans tous les sens. Euh, de quel programme t'aimerais parler aujourd'hui De la PAP. La PAP La PAP. Ok, alors la PAP, on va expliquer ce que c'est. D'ailleurs, c'est quoi la PAP en fait c'est la peur d'avoir peur. En fait, c'est quand on se projette dans une peur avant que ça se. Comment je pourrais expliquer Avant que ça se réalise. Par exemple, peur, on anticipe dans son mental, on anticipe peur d'aller à un endroit, qu'il va se passer ça. Je. Comment je pourrais expliquer Je. Bah voilà, on anticipe, euh, y a, est, on est beaucoup dans le mental et on anticipe euh, les choses avant qu'elles arrivent et souvent elles n'arrivent pas en fait. Hein. Voilà, on est dans Donc de la peur pas... d'avoir peur, on est en projection. Voilà. On est en projection de peur et ce programme permet d'aller euh, faire une liste. Moi j'ai fait comme ça, j'ai suivi le programme, hein, je l'ai appliqué tout de suite, je l'ai écouté. Ah, attends, euh, je te coupe juste avant que tu ah, nous pardon. parles du programme. Qu'est-ce euh, qu qui t'a donné envie en amont euh, de choisir, de t'inscrire à ce programme alors déjà, euh, ben toi tu donnes envie, hein, de, de, t es, t es tous les jours présent. Euh, même si on prend pas les programmes, et eh ben chaque jour on a un booster euh, sur Telegram ou sur WhatsApp. Et j'ai regardé aussi les témoignages des personnes sur YouTube. D'accord. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de résultats et du coup, euh, ben, j'ai eu envie de, je me suis dit pourquoi pas moi J'ai essayé beaucoup de choses et ben pourquoi pas essayer ce programme. D'accord. Donc sur YouTube, tu parles de, sur la chaîne de Vive Sans Peur, c'est ça Oui, Vive Sans Peur, ta chaîne euh, Vive Sans Peur. Et sur Trousse Pilote aussi, il y a des avis à C'est juste euh, ouais, ouais, Trousse Pilote qui récupère les comment les témoignages. Ok, extra. Et concrètement alors, euh, comment est-ce que tu as mis en pratique ce programme Comment tu l'as utilisé Comment ça s'est passé Pour des personnes qui savent pas, tu vois, de quoi il s'agit. Alors, il y a plusieurs modules. Donc, j'écoute, je crois que c'était trois modules. Et dès que j'ai fini le, euh, d'écouter les modules, je l'applique. C'est-à-dire que euh, dans, la, dans le programme, il y a une fiche euh, à faire, ARP. Ben, j'ai fait la liste pendant, la, pendant le programme. J'ai fait la liste de toutes mes papes, Peur d'avoir peur. Et après, j'ai fait la liste de, des actions que je pouvais réaliser euh, pour obtenir euh, un certain résultat. Je les applique tout de suite. Dès que je l'écoute, j'applique. Si tu as le programme, il faut l'écouter tout de suite. Dès que je l'achète, j'investis. C'est pas même pas voilà. C'est un très bon investissement. J'achète, j'écoute, j'applique. Okay. Et j'obtiens des résultats. Magnifique, magnifique. Voilà. En fait, c'est tout simple, je fais ça pour, tout, pour tous les programmes. J'écoute, j'applique et j'ai des résultats. Ouais. Et j'en ai, ai tout le temps des résultats. Comme on disait hier, des lauriers, des miracles, ou je ne sais pas comment dire. Il y a toujours des résultats dans l'action. Et puis, donc, le programme aussi, pareil, pour des gens qui ne le connaissent pas encore, tu l'utilises comment Tu dois être derrière un ordinateur, tu le fais sur un smartphone, tu es en audio, en vidéo, comment c'est Smartphone, euh, audio, et par contre, je prends, euh, comme tu conseilles, hein. de toute façon, j'aime beaucoup écrire, hein. même là, j'ai pris des notes. Je, je, je prends des notes et je stabilote ce qui me, ce qui me fait un déclic. Voilà, ce qui te parle à toi. Voilà. Par contre, je suis posée. Hein. Je ne suis pas dans la rue pour écouter le programme parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je suis souvent... Bah, voilà. Quand je fais les formations, je suis exactement à cet endroit-là. Mmh. J'écoute. Il faut que je sois tranquille. Faut Il faut qu'il n'y ait pas de copine, Personne me dérange. J'écoute. J'écris. J'applique. Et voilà. Et ça fonctionne. OK. Et vraiment, ça a fonctionné pour moi. Donc, tu utilises voilà ton smartphone, éventuellement des écouteurs, un carnet, un crayon voilà, ça un cahier, un crayon. Et, et après, je vais... dès qu'il y a marqué à la fin, souvent il y a action dans le programme, bah, je fais l'action. <rire> oui, voilà, exactement. Euh, ou pour les autres programmes, je fais euh, l'exercice. Je suis vraiment la formation... Euh... Avant, j'avais comme croyance comme quoi je n'étais pas une bonne élève et je me suis rendu compte depuis un an, grâce à tes programmes, que j'arrive à apprendre et à retenir. Je suis devenue une bonne élève. Je suis pas cette croyance comme quoi je n'ai pas fait beaucoup d'études et tout ça. Et... Grâce au programme, ben, j'ai pris une sacrée confiance en moi. Voilà, c est, c est, ça vient certainement d'une forme de pédagogie qu'ils utilisent dans les programmes. Mmh. Euh, déjà pour que ça soit amusant. Ça se sent un petit peu quand on parle aussi, on sent qu'on ne va pas faire un truc qui est chiant à, à faire. Non, non, c'est simple et même on rigole. Hein. Moi des fois, tu me fais rigoler. Hein. <rire> Parce que c'est naturel, authentique et simple. Et ça, parle, ça peut parler à tout le monde en fait. Ce n'est pas compliqué euh, comme les masterclass ou les... voilà. C'est vraiment simple mais on peut les appliquer euh, tout de suite. Combien de temps pour... à peu près alors pour appliquer ce programme? Oula dans l'écoute. Euh... Alors euh, je crois que c'est deux heures hein, les, les modules en tout. Ben, dans la journée, tu peux l'appliquer hein, le jour même. Voilà, Dès ouais. que tu l'écoutes, le module, les modules, pardon, tu l'appliques tout de suite. D'accord. j'attends. Enfin, moi je dis pas j'attends. Hop, j'y vais tout de suite. Et est-ce que tu as un exemple justement hein, qui te vient en tête par rapport à une pape Donc une peur d'avoir peur, tu aurais tordu le cou à une peur d'avoir peur, une ou deux, enfin ce qui tient en tête. La peur de parler. La, la peur de parler, c'était une de mes papes, tu vois comme là, <rire> je l'ai c'est passé, la peur de parler, euh, de dire les choses, euh, j'étais un peu timide. En fait, de parler ben, devant je... des gens, devant un groupe. De parler ou... devant des gens, oui. Caméra, voilà, hein. je peux être à l'aise euh, si c'est moi qui fais la conversation, mais si c'est par exemple un chef ou une maîtresse, je vais avoir du mal à dire les choses. J'avais du mal à dire les choses. Et là, maintenant, c'est différent. C'est différent, ce n'est pas encore facile, hein, c'est comme un travail de chaque jour, mais je le dis. Si on me fait une réflexion ou quelque chose qui me dérange, je le dis. D'accord, donc ça a changé, c'est ça par rapport à la, à, au fait de parler. Est-ce qu'il y a une autre que tu veux partager, qui te vient en tête Je te dis ça parce que je sais que tu as déménagé sur les papes. On ne va pas toutes les euh, lister. Mais... Non, non, non. Le pont, bah, j'ai plus le vertige. Avant, j'ai évité, hein, comme j'ai dit euh, dans un témoignage, j'ai évité de passer par le pont. Bah, du coup, j'ai plus le vertige, je prends les ascenseurs, je prends plus les escaliers et je reprends le bus depuis quelques temps. D'accord, bon, alors voilà, il y en a déjà assez comme ça, des papes, là c'est parfait. C'est pas mal déjà. C'est déjà, déjà pas mal, ça peut surprendre, hein. je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « ouais, attends, ça paraît beaucoup ». Déjà une de tout ça, ça pourrait déjà aider, quoi. En fait, quand on en érode une et qu'elle disparaît, ça, ça aide pour les autres peurs. Hein. Qu'on a depuis longtemps, c'est vraiment euh, comme les ponts, après ça enlève, la, ça enlève plusieurs… Euh, chaque pape que tu vas éroder, ça en enlève d'autres. C'est enfin, comme un miracle. Sans avoir besoin de faire des séances ou des choses dessus. Pas forcément. Tu dis, allez, oui, tiens, aujourd'hui, je prends le bus, toi, j'y vais. quoi. Voilà. Et tu, tu découvres des fois. Qui... Voilà, tu dis, tiens, bah, ouais, j'ai réussi à prendre le bus, ah. j'ai même pas eu peur. Ah. Voilà, ça, ça, elle a disparu, la peur. Ok, extra. Euh, Qu'est-ce que tu dis Enfin, est-ce que tu dirais alors, bon, la question est un peu orientée, mais est-ce que tu dirais que tu as perdu ton temps et ton argent en t'offrant ce programme Pas du tout. J'ai gagné en qualité de vie. Je me connais. Euh, J'ai de moins en moins peur. J'ai appris, en fait, avant c'était la peur qui dirigeait ma vie. Et maintenant, j'arrive à vivre avec mes peurs. C'est une grande différence. Non, je n'ai pas perdu d'argent. Non, au contraire, c'est un... Je n'ai même pas envie de parler d'argent. Pour moi, ça a été un investissement personnel. C'est énorme. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a même pas de prix. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais alors euh, à une personne qui est en train de t'écouter, qui va écouter la vidéo, des gens qui vont t'écouter, hein, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire à ce programme euh, pour repérer ses peurs d'avoir peur Qu'est-ce que tu lui dirais tu seras en face comme ça Alors si j'étais, ça m'est déjà arrivé d'être en face d'une personne, euh, je lui dirais, bah, écoute, moi j'avais euh, beaucoup de difficultés, beaucoup de peurs, beaucoup de phobies, en les travaillant et en les affrontant, ben, pas y aller d'un coup, petit à petit. Euh, ben regarde euh, ce que je suis devenue. Je suis un exemple euh, qu'on peut vivre avec ses peurs et les éroder. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce qui lui manque à faire à cette personne, du coup, pour qu'elle qu puisse s'en apercevoir elle-même L'action. Elle ouais. Passe à l'acte. Achète à la formation et vas-y, ne la mets pas dans un coin de ton ordi ou de ton portable. Applique-la. Je le dis à mes copines. Vous avez le fly, vous avez. Ça marche pas. Bah oui, si tu n'appliques pas, ça ne marche pas. Applique. Ça, c'est vraiment, j'insiste. Hein. Appliquer, t'écoutes, t'appliques et t'en fais une routine. Voilà. C'est que, par exemple, je pense à un autre programme. Hein. Je ne veux pas développer. Voilà, un autre <rire> programme. T'en fais une hygiène, le flyer. T'en fais une hygiène émotionnelle. Ça te prend quoi Deux minutes, tu fermes tes yeux, toc, toc, trois fois par jour. Tu fais bien trois fois par jour à parler à quelqu'un au téléphone ou voilà. C'est vraiment en faire une routine. La routine, voilà, c'est important aussi dans les programmes. Ok. Extra. Enfin, je, révise, je révise une fois par semaine. Enfin, je révise, voilà, je te dis, je suis devenue une bonne élève grâce à toi. <rire> J'ai repris beaucoup de confiance en moi. Parfait, Colette. Bah, et je ne vais pas te poser plus de questions maintenant. Je pense qu'avec ce que tu as dit là, pour parler de ce programme, euh, la personne qui, qui est intéressée, qui se sent concernée va se reconnaître là-dedans, dans ce tu, tu expliques. N'aie pas peur, fais là, voilà. je te dirais, voilà. Ouais. Action. Donc, euh, je te remercie. Je te remercie de m'avoir. Euh, merci à toi. Et à bientôt. Pour d'autres Au partages. Ah, bah, à tout à l'heure dans Telegram. <rire> Ciao.